Salut tout le monde, et eh ben c'est le grand jour. Voilà le tirage euh, au sort pour le concours euh, Chartreuse-Savarez. Voilà, donc euh, voilà, on va voir que c'est scellé par des magnifiques autocollants. Voilà, on ouvre, ouvrant, et bien eh ben, allez, tac, alors sens, on va comme ça, va voir qu'il n'y a pas de triche. Tac, Essayez de passer en tailler un mot, ça sera peut-être mieux. Yes. Oh là là il y a du bulletin Il y a du bulletin. On va faire comme ça. Bon, bon, ça va ça, ça, pas Je vais faire une C'est bon, c'est moi qui a travaillé dans un Le roi du moriton. C'est bon C'est qui la main innocente Allez, vas-y. J'ai vu moi. Oula, je dirais bien, ça me rappelle un certain métier. <rire> <rire> Hop. Tac. Alors, vous vous... les numéros complémentaires complémentaire. <rire> oh, bon. <mais> <rire> bon, et ben voilà, c'est Madame Jo Campo. Voilà, donc oh, oh, pour faire comme ça, c'est le numéro oui, de on va, pas le numéro. On va pas faire le numéro. Hein eh bien, madame Jo Campo, vous avez gagné le superbe coffret. Je vais rapprocher un petit peu le téléphone. Le coffret, donc il faudra venir choisir un jeu de le jeu de cordes. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Eh bien, félicitations. Voilà, madame Jo Campo. Ah, merci oui. à la de nous avoir permis à... De faire ce concours. Ce concours, avec euh, la participation de Chartreuse. Exactement. Voilà, voilà. De la ville de Voiron. C'est cela. Voilà. Et puis merci à toutes les personnes qui ont participé. Oui. Aussi. Voilà. Et continue à venir en magasin. C'est ça. Peut-être qu'on fera un autre concours bientôt. Voilà. Bah, pourquoi pas. Bye bye. Au revoir.